Oh, voici Cloyvert, Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. De Bruyne. Cloyvert. Il est bien placé. C'est joué derrière. C'est joué long. Oh, bonne lecture. Intercepté. Voici Clover. Il choisit de centrer. Et la tête! Ah Ouverture lumineuse. De Bruyne. Pitchakchich. Et cette bonne situation sur l'aile gauche. Un ballon devant la La tête. Il était beau ce se centre, mais une d'efficacité à l'arrivée. Manchester United profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, la base c'est en fait pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Les deux équipes dans zone, les investir avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans ce point. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons peu que ça continue comme ça. Un petit but séparé deux équipes, 1-0 à la pause. Et on est déjà reparti. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Ça joue long, vers l'avant. Bon service dans la profondeur. Dans la profondeur. Il est tout seul. C'est envoyé dans l'ac. Oh la faute Pas de chance. Ça méritait mieux. Il y avait du monde dans la surface. Là, c'est une belle occasion. United qui tente de belles choses là. Bon c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non c'est bien vrai. Ça passera sur le côté. Il tente de la jouer dans l'espace. Il prend sa chance. Il allonge vers l'avant. De Bruyne. Joue en profondeur. De Bruyne, De Bruyne, Ter Stegen. Intervention magnifique. La parade magnifique. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. La passe est ah Ça passe à côté d'un rien. Mmh, quelle occasion! en profondeur, pour chaud, grosse occasion, la tentative, sur le poteau. Oh, ça aurait dû faire 2-0 ça, Bernard a fait du très bon là, un boulot les dans une situation très délicate, attention ça peut aller vite, côté gauche, bien la profondeur, il reçoit le ballon, c'est centré, Dans la profondeur. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Allez, plus que quelques instants à tenir. franchit la ligne et la remise en jeu est interceptée et ils obtiennent la touche avec meunier il frappe ça ah, ne joue à rien ça. et ben les c'était chaud Mais cette victoire à zéro suffit largement à leur bonheur.